Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, on parie, on parle du patch avec cette petite vidéo communautaire mise à dispo par Lilith. On va aussi parler des développeurs avec cet échange qui a été publié.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 Les amis, commençons tout de suite. On regarde un petit coup d'œil au niveau des events. Et rien de particulier, hein, rien lié au patch, hein, aux nouveaux events qui sont arrivés. On a les events récurrents comme le trésor du Saint-Chevalier. C'est pas mal le trésor du Saint-Chevalier. Si vous voulez, par exemple, faire du craft légendaire, si vous avez les moyens de faire du craft légendaire. D'ailleurs, en parlant de moyens, on va en parler suite à ce patch. Hein. On va immédiatement, avant d'aller parier, regarder cette petite vidéo euh, faite par. Lilith sur le patch, l'update 1.065, regardez, je la lance et cette fois on retrouve directement Léo et je ne sais pas qui est avec lui, il a l'air totalement éclaté, ils nous ont viré, alors Léo, un hein, Brian pour les intimes et euh, Kevina n'est plus là ou sinon Kevina a rejoint un nouveau mouvement et est devenu transgenre. Et Kevina a décidé de franchir le pas et de devenir un homme. Mais ça n'a pas l'impression. En tout cas, ce n'est pas l'impression que ça me donne. Hein. Il a l'air quand même assez éclaté. Alors, il nous montre le nouveau skin. On va la revoir deux fois cette vidéo. Elle est très courte. Il nous montre le nouveau skin. Il nous montre ce qu'on va pouvoir gagner sur les events. Hein, protéger l'acheminement. Il nous montre, on va avoir aussi hein, la, le Cerroliasso. Les euh, Lucky Red packettes, les enveloppes rouge pour le jour de l'an, regardez comme il a l'air perdu, alors Léo Brian est détente, hein. lui il a l'habitude, mais son pote il a l'air totalement éclaté puisque je kiffe, c'est surtout la marque sur sa veste de jogging qui est cachée, il suffisait soit qu'il l'enlève, soit qu'il mette une veste sans marque apparente, je n'ai pas bien compris là, leur délire, il nous montre les nouvelles règles d'immigration, mais attention, il nous les montre mais il nous les montre pas vraiment, ils nous disent tout simplement qu'il y a un nouveau système au niveau des limites d'immigration et plus le royaume est puissant, moins de migrants ils vont pouvoir accueillir. On va refaire, hein. on va repasser une deuxième fois cette vidéo pour que bien que vous voyez ce qu'on aurait raté, ils nous parlent aussi des nouveaux systèmes pour Voyager, on voyage, on récupère des items et puis ils finissent en nous racontant que c'est super. Lilith, enfin, c'est déployé. Lilith, c'est de la balle. Ils sont trop heureux de vivre. Hein. Ça se voit, hein. ils respirent vraiment le bonheur, mais surtout euh, le, la doublure cascade de Kevina. Euh, il a vraiment, vraiment l'air d'avoir hein, le Covid. Il a vraiment l'air d'avoir un malaise, hein. franchement. Mais euh, en tout cas, ils, so ils sont là et ils nous donnent des infos. C'est toujours bon à prendre là. Il nous montre un petit bêtisier. C'est super, hein. ils sont trop drôles. On s'éclate chez Lilith. Regardons une seconde fois cette vidéo pour voir les informations qui auraient pu nous échapper Si vous le voyez que une vidéo qui dure aussi peu de temps, elle dure moins de 2 minutes hein. C'est rare, L'élite d'habitude nous publie des vidéos avec plus de contenu Qui plus est, j'ai trouvé très étonnant dans cette vidéo que le remplaçant de Kevina ne se présente même pas On ne sait même pas qui c'est, le mec il apparaît là, on ne l'a jamais vu c'est bizarre. Revenons-en sur ce skin qui va nous donner un bonus de... Il est pas mal. Il nous donne un bonus d'infanterie en attaque. Bon, le, le bonus est éclaté, mais euh, le, le skin est pas mal. On a aussi, donc j'y suis passé brièvement dessus, mais on a le quiz d'alliance qui est de retour. Le quiz d'alliance... Franchement, c'est propre, c'est des récompenses faciles, il suffit d'être là au bon moment. En revanche, ce qu'il ne nous montre pas, on ne sait pas si ça va être Esmeralda ou le store éclaté pour les items qu'on peut récupérer sur les events. Donc, normalement, c'est Esmeralda, mais c'est étonnant, ils ne le montrent pas. Peut-être ils essayent d'éviter hein, que les joueurs soient mécontents. Pareil pour la limite d'immigration, ils nous montrent vraiment rien du tout. Ils nous montrent juste que, oui, c'est euh, ils nous montrent les nouvelles règles. Ils nous, montrent que, ils nous disent que la limite, comme le dit le patch, hein, va être proportionnelle à la puissance du royaume. Mais regardez, même dans les règles, rien n'est spécifié. C'est extrêmement étonnant. Enfin, pour le système de dispatch, ils nous apprennent rien. Ils nous montrent juste qu'on peut cliquer sur random et envoyer pour aller récupérer, dans déployer en français un hein, dispatch, hein, des items vraiment extrêmement étonnante. Cette vidéo, c'est peut-être la plus éclatée qu'il nous ait faite sur un patch depuis, euh, bah depuis plus d'un an, voire deux ans, voire depuis toujours. J'en ai rarement vu des aussi Inutile, on n'a rien appris excepté un nouveau mec de chez Lilith. On ne sait pas qui c'est. Euh, ça se trouve, c'est Cheesecake. Enfin, je ne sais même pas qui c'est euh, ce mec. Bref, en tout cas, très étonnant euh, de la part de Lilith de nous publier cette vidéo, surtout en début d'année où, où ils ont besoin de relancer le jeu, comme je vous l'ai dit, ou de poursuivre la croissance du jeu. Revenons-en donc justement aux développeurs et au personnel de Lilith, puisque on a reçu in game un mail qu'ils n'ont même pas traduit pour le coup. Face to face with developer et sur les formations euh, Q&A, euh, questions et réponses, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas traduit. C'est extrêmement rare. Encore une fois, hein, on a subi un très gros volume de patch. Et là, ils nous paraissent quand même, ils me paraissent, faire les choses de manière très précipitée. Pourquoi nous envoyer ce mail en anglais Pourquoi ne pas avoir pris la peine, le temps de le traduire Alors, on aurait été deux ou trois semaines plus tard. Euh, Je me serais dit, bon, on est en plein euh, jour de l'an chez eux, c'est un, un moment où ils sont tous en congé, donc vraiment, il n'y a plus personne pour tenir la baraque, donc ok, il n'y a plus euh, de boîte qui traduit, qui peut les aider rapidement à traduire et ils ont besoin d'envoyer le mail parce que justement, ils parlent des attirails. Mais ce n'est même pas le cas. On n'est pas sur une période de congé particulière, hein, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en Asie. Donc je ne comprends pas pourquoi cette précipitation. Donc ils nous disent salut les gouverneurs, après salutations. Après euh, avoir lancé le système de formation, ils ont reçu de nombreuses questions des gouverneurs au regard de ce système de formation. Allez, du dit système de formation, Kevin, un petit type de français, hein, euh, et sur, aussi sur euh, les, euh, les armements, les, les attirails. Ils, donc, ils vont répondre donc à nos questions dans ce face-to-face, -face ce face-à-face -face avec les développeurs. Question, première question vous allez voir les questions sont simples les réponses sont encore plus simples je dirais que les, les questions sont simples les réponses sont éclatées pour certaines alors quel, euh, pourquoi, les, pourquoi pour quel jeu pour quel euh, comment, event voilà c'est le mot que j'ai pour quel event les formations sont activées actuellement les formations et les attirails sont activés sur tous les scénarios excepté. L'arc de Ophiris, le champion de l'Olympe, les ruines, la, la guerre des ruines et le Tempest Clash, le, la bataille en mer. Ils vont, euh, ça sera activé pour ça plus tard dans un futur update. Attention, petite correction, puisqu'on a reçu par le système un mail, hein, disponibilité du système de formation, cette fois c'est en français, afin d'assurer l'équilibre du jeu. Le nouveau système de formation sera disponible dans tous les modes de jeu à l'exception Champion de l'Olympe, Tombeau d'Oziris, Guerre des Ruines, Ligue Osiris et Grand Prix. Il n'est plus question du Tempête Clash, donc du, de l'event des Tempêtes. Donc on peut penser qu'il sera activé lors du prochain event Tempest Clash. Ils l'activeront plus tard. Voilà Première question, donc question simple, réponse très simple. Et là, vous voyez, hein, à 20h d'écart, puisque ce mail-là est tombé il y a 20h, l'autre mail-système est tombé il y a 5 heures, donc à 5h en 15h d'écart, les mecs ont déjà changé d'avis et ils ont réussi à, à traduire l'autre partie. Ce qui montre encore une fois la précipitation avec laquelle Kevin nous a envoyé ce mail. Question suivante, en quoi les scénarios de formation sont activés euh, ah non, pardon, je l'ai déjà lu cette question, je dis n'importe quoi. Question suivante, euh, c'était en quoi C'était dans quel event hein. euh, Est-ce que les formations et les attirails s'appliquent sur les garnisons et les, euh, les rallyes qui sont lancés euh, Ils nous répondent, tous les buffs sont appliqués aux garnisons et aux rallyes viennent qui, dès le moment où le capitaine de la formation euh, a un effet de formation ou d'armement le la formation à l'armement est fait s'applique à chaque troupe qui rejoint. Euh, la garnison et les rallyes Bon ok hein, Et euh, elle ne s'applique pas à maman effect Non ne s'applique pas à ceux Qui ne sont pas euh, dans la garnison Ou dans le rallye Bon oui euh, c'est logique là pour le coup euh, Je ne comprends pas pourquoi on a cette précision Soit je la traduis mal Soit je ne la comprends pas Soit attention les deux n'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire Les amis euh, Comment obtenir les, les témoignages des sages Alors qu'est-ce que c'est le témoignage des, des sages Pour ceux qui débarquent c'est ça hein, C'est ce document qui sert effectivement à monter le forum d'état euh, vous voyez moi je suis niveau 14 pour passer niveau 15 il commence à m'en falloir un certain nombre par exemple là il faudrait que j'aille en chercher 1000 donc je peux les lâcher tac j'y vais j'ai acheté j'améliore voilà et je vais passer niveau 15 c'est 1000 de gâchés non c'est 1000 d'investis donc comment les obtenir comment je peux les avoir donc cette question là Évidemment, euh, avec de l'argent, la bonne réponse, c'est ça. Mais ils disent, que euh, actuellement, le témoignage des sages peut s'obtenir au travers de cinq systèmes. Les travels, donc les travels, c'est hop, c'est ici, c'est pour voyager. On peut en obtenir comme vous l'avez déjà vu. On peut l'obtenir aussi, tac, on y retourne dans le dispatch reward. Effectivement, si vous allez dans le déployer, vous voyez, hein, ruine ancienne, on peut avoir des témoignages, des sages. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire à chaque fois, d'en obtenir tant que vous n'êtes pas au niveau maximum du forum. On peut en obtenir aussi par les euh, quêtes de Statcraft. Et on peut aussi en acheter avec des gemmes ou en échanger à la station euh, de courrier de l'armement. Mais euh, toujours pareil, hein, avec des items que vous aurez euh, désenchanté. Par exemple, Bon, C'est un petit peu du vol pour le reste, moi je vous conseille vraiment de le faire par les voyages ou le dispatch, c'est ce qu'il y a de plus simple, vous pouvez lâcher des gemmes comme je viens de le faire, mais passer le niveau 15-16, ça va commencer à coûter très cher en gemmes, même niveau 14 ou 15 si vous en avez zéro des témoignages des sages, vous avez vu il en faut 250, c'est 2500 gemmes, donc on préfère les garder. Euh, Est-ce que. What can I do Et qu'est-ce que je peux faire avec euh, une inscription sur un attirail Une inscription qui a des attributs éclatés. Euh, Est-ce que euh, le recyclage est la seule option Ils disent qu'ils vont implémenter dans le futur euh, un update qui autorisera les gouverneurs à euh, changer, à modifier euh, les attributs euh, d'un armement qu'il a en sa position jusqu'à un certain degré. Ça reste assez obscur hein, comme phrase. Euh, on sera euh, capable d'utiliser cette feature, cette nouvelle option et d'ajuster les attributs des armements. Bon, là, la réponse, franchement, elle est mystérieuse. Euh, Est-ce que je peux changer une inscription sur un armement que je possède On peut changer une inscription sur un armement, euh, une, un attirail hein. Euh, en en mettant une nouvelle. Bon, les inscriptions sur les armements, blablabla, bla bla, Will Grant It One. Euh, je vérifie ce qu'il dit. Hein, je l'avais, je le découvre avec vous. Hein. Have White right any inscription? Euh, bon, comparer euh, les la différente, euh, l'ancienne et la nouvelle inscription. Là, il nous donne un conseil de Pascal le Grand Frère. Comparez bien les inscriptions avant euh, de finaliser le process et de faire une nouvelle inscription pour pas faire n'importe quoi. Ok, bon, question réponse, qui sert à rien. Euh, Est-ce que euh, comment est rafraîchi le les quêtes du dispatch hein, comme vous le voyez quand on va ici les quêtes, quand on les fait, bah, elles sont rafraîchies mais euh, on a l'impression que c'est pas vraiment aléatoire, en tout cas moi c'est mon sentiment avec tous les tests que j'ai fait, y compris sur le serveur de test et ils nous disent que c'est totalement aléatoire, hein, c'est généré pour chaque gouverneur dès qu'il complète euh, une, un dispatch hein, et récupère la récompense hein. euh, les autres restent tant hein, qu'ils ne le sont pas complétés donc il n'y a pas de retirage au sort sur tous les autres hein. euh, tant qu'il y aura une limite, qu'on peut accepter euh, tous les jours blablabla bla. bon ils nous disent rien d'intéressant excepté qu'il y a un quota ce qu'on avait déjà remarqué mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment aléatoire. Disons que l'aléatoirité euh, me paraît un petit peu éclatée hein, sur les dispatchs. On va bien voir avec le temps, on fera plus de tests. Voilà, Il conclut le face-to-face -face avec les développeurs. Ils sont contents et ils nous souhaitent de nous éclater. Bon, ce n'est pas le meilleur face-to-face -face avec les devs hein, qu'on ait eu encore une fois. Et c'est tout en anglais, c'est un peu précipité de mon point de vue. On va finir, les amis, avec les pronos pour le match de la grande finale. Regardez, donc, on s'est bien blindé. On est à 8600. Je vous ai dit de ne rien dépenser. On a tout notre stock. Alors, ce qu'on peut faire à présent, comme je vous l'ai dit, hein, l'item le plus important, on va l'acheter. C'est celui-là. Donc, les coffres de choix de matériaux. Je vous conseille de le prendre. Après, moi, je vous conseille aussi de prendre les clés. Et là, il nous reste deux scénarios. Soit on essaye de gagner les 1000 pour aller jusqu'au regard d'Horus, on peut les avoir sans parier. Soit on prend le risque de parier, soit on vide tout le reste du store, soit on prend le risque de parier et là, il y a un vrai risque. Alors, pourquoi il y a un vrai risque La semaine dernière, on s'est bien blindé, on a vu là où a gagné les 60 GT, sur un secteur seulement, hein, sur le terrain et sur le nombre de morts. Et là où a gagné les 1V, sur tout le reste, y compris sur le match, on a fait un très très beau coup. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Les 1V ou 1 5, ou 1V5, on n'a toujours pas la réponse hein, d'ailleurs, sont favoris avec un rapport de 1 pour 2. C'est-à-dire que si on met 1000 gemmes sur les 60 GT, on encaissera. La, le double, hein, on encaissera 2000 gemmes sur un total de 3000 gemmes, pièces d'orique. Ce hein, serait bien si c'était des gemmes. Euh, si on parie sur les 1 V mi, euh, pièces d'orique, on récupérera la moitié 500. Donc j'en ai 3163. Si je les mets sur les 1 V, je récupère 1500, je monte à 4600. Ça me permet de finaliser, de plier le store. Ça serait un pari judicieux de mettre sur les 1 V. Si vous voulez jouer la sécurité, pariez sur les 1 V. L'écart a été quand même important. Les One V ont toujours, à ma connaissance, battu les 60 GT. Pourquoi Tout simplement parce que des deux côtés, on a deux alliances qui sont au max de tout. Mais du côté des One V, on a encore une fois plus de stratégie. De mon point de vue, le moral est très favorable au 1V. Il n'y a pas photo. Donc, je pense que les 1V vont gagner une nouvelle fois ce match. C'est pourquoi on ne va pas parier en contre-code. Déjà, on pourrait parier pour doubler sur toutes les mises-là. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre du 200 sur 1v ici parce que je pense que les 1v vont l'idée ce score là. Je pense que les 1v vont l'idée ce score là. Je pense que les 60 gt vont gagner les mises à mort. Et au niveau de la récolte, ça sera aussi de mon point de vue les 1v. Pour les, on va chercher les pièces pour attrait de l'or. Pour les 2463 qui me restent, je vous invite à tout mettre donc sur les 1v. Pour résumer, hein, sur tout sauf le nombre de mises à mort, c'est les 1 V qui vont gagner de mon point de vue. Pour les mises à mort, ça sera les 60GT parce qu'ils vont tout donner. Mais malheureusement, je pense qu'ils vont perdre. Si ça proc, si tout se passe bien les 2463 vont nous donner 1200 en plus, donc je remonte à 3600. Les 800 en dessous vont me donner aussi 800 de plus, donc on remonte sur 2000, 3400, on récupérera, si je dis pas de bêtises, 4200 un peu plus même. même un peu plus. Attendez. 1200, 2000, 2200. Ah, un peu plus. Je vais monter à plus de 5000. Hein. On va récupérer 5600. Si ça se passe bien, 5600. On va mettre 4000 sur le regard de Russie. Il nous reste 1600. On claque 600 sur choisissez le coffre de ressources. On claque... 600 sur l'accélérateur euh, en minutes et 400. Il va peut-être nous manquer 100, mais les 100, on peut les récupérer sur des pièces sur un trait de l'or dans la journée. Donc, normalement, si on gagne sur tout, eh bien, les amis, on finit et on vide totalement le store, sachant que la grande finale sera finie, puisque c'est le meilleur des trois matchs, et les 1v, les 1 auront déjà gagné deux matchs. Ça sera fini. Voilà pour ces pronostics les amis, je vous les remets un petit coup, 1V hein. partout gagnant sauf sur le nombre de mises à mort, c'est très simple.